tout le monde, on se retrouve pour une vidéo sur Battlefield 3 avec Mister Meme comme c'était à peu près annoncé dans la précédente vidéo et donc voilà, je suis désolé niveau timing c'était un peu le bordel donc je suis un peu ric -arac. mais voilà donc c'est une vidéo de grand n'importe quoi, ne cherchez pas de la technique ou d'une voilà, grande maîtrise du jeu, c'était plus une bonne barre de rire hein, qu'on s'est tapé tous les deux et franchement voilà, j'espère que ça vous plaira et normalement il y en a d'autres qui devraient suivre alors je pense que ça serait, ça serait plutôt toutes les semaines ou toutes entre une semaine et 15 jours, toutes les vidéos. Ouais, désolé, je suis je même en de m'y tenir, de, de, de faire quelque chose de, pas, de pas trop C'est la au village. Voilà. Et bisous à bientôt, et euh, un bisou bien. Ciao, ciao On est, on est en train de les, de les harceler déjà sur ces... De les harceler, t'as vu Avec un Z Comme Zarcelle ah, ah, Et comme Marcel aussi, mais bon, c'est... Ça part très loin là, désolé. Ah, c'est génial, on a, on a privé en fait avec un copain dans le char, et après j'ai pété un char, mais je me suis pété par, un, par le... Mon char aussi un peu Et on est resté en vie non on les a tous niqués Et là je vais me faire côté un peu milieu je crois mais, mais non j'ai des copains autour de moi ah, C'est trop la classe à Las Vegas t'as vu Spawn C'est pas cool j'avoue mais... je t'ai vu passer Pardon Vraie balle <rire> oui. Ah oui Je On contrôle tous les objectifs Attention Une bonne balle de ce qu'il fait les 5 ans Aïe J'arrive Je t'ai rien tout que ça pète C'était trop beau Je suis pas sûr d'être heureux là <rire> Ouais oh, ça va ah c'est char, la char Le il me... Je qu pense qu'il me veut d'ailleurs Ouais ah, y'en a un qui va faire bon, derrière toi Ouais mais je suis mort, t'inquiète pas mais j'ai raise un pote Qui a réussi à le tuer <coughs> Trop bien C'est moi qui l'ai tué Ah mais merci, c'est gentil Et tu peux me <rire> raise Bah non j'ai pas encore le défi la tête. Putain t'es... Ah mais espèce <rire> d'enfoiré va <rire> Je te maudis. Bah attends, mais moi j'ai fait des dégâts un peu hein. Oh un peu peur, là. Bonsoir Toi tu tues des gens Ouais, mais je me fais bien péter la gueule aussi. Mais il était où le gars avec son Ouais Dans le camion encore Sérieux Eh hey, hey, hey, Merci pour la double <rire> J'avais pas marqué que t'existais là en fait Là là, à droite, à droite, à droite, y'en a là a droite de, de, de l'ouverture, oh, tu l'as bah, vu hein. ouais. bon, Je sais pas, il est mort. <rire> J'ai pas trouvé donc du coup il est mort. Je fais des assises et tout, c'est super cool. T'as des soins s'il te plaît Eh, t'as des soins Eh, eh, t'as des soins Eh, eh, t'as des soins Non, je me suis sur ce tour. J'ai bien vu, mais il est à... ouais. Ah, joli. Oh non Ah merde, je suis chier. Y'a un char Y'a un char euh, C'est comme un ch chat dans le plus gros Quoi <rire> que, ça dépend des chats. Euh il le problème c'est qu'il va, euh, va nous prendre des choses là, le genre B. Il, un, les gars. -moi. Les -là. il est mort ou pas le mec là euh, J'en ai eu un. Oh Je me prendre une... ah, un one shot au maximum. Où ça euh, Non, il était de l'autre côté du mur, mais je suis dans la benne du camion. Dans la peine du camion. Ouais. Ah mais t'es ah, t'es tout là-bas d'accord ok. <rire> je suis en train de il est où ce con mais en fait oui d'accord c'est bon j'ai compris. Ah et moi j'avais jamais fait putain j'ai passé des heures pour. Eh ben. Regarde. Là tu sautes. Et là tu sautes merde. J'arrive pas à sauter assez loin moi. C'est mauvais. Et eh, j'ai pas dit le contraire. Hein. Pas un crouch jump. Euh... The strike, Oh ah, fuck! Ouais, ah, j'arrive pas à comprendre comment tu fais en fait, mais vraiment euh, le premier sur je Tu, sauves, tu où en fait? Attends, je vais prendre la vie. je saute, pas carrément Mais que tu commences à -en, en fait, c'est ça? Ah, ah, tu commences à descendre? Non, non, c'est tu te J'ai rien de contre, quand c'est ça la gare. Non, c'est la gare. Tu peux pas vu ta sauter? Ah, t'es à chaque fois je touche, mais a, je retombe. Ah, t'es, mais j'ai avec gros, gros. Oh Putain, pas pas pas j'ai pas à monter, pas à droite là. derrière le Là comme ça, tac C'est nul Oh le 10e, mais je le prendre une pression Tu veux une autre roue dans le mur ou pas <rire> Attends je fais ma pute non, Regarde c'est pas compliqué comment tu fais pour être nul comme ça, ça <rire> Tu le vois, plus ce que je suis à chaque fois Putain mais j'étais pas le même t'es où Dans non je suis raison ben, heureusement je te je te <rire> T'as des mines quelque part ou pas Ouais Ouais Ouais Moi j'ai Ouais Ouais on va pas sur la carte putain, il chier. Tous nos potes sont. Il est où j'arrive là Ah, mais il est en chat. Ah. T'es un foiré mec, je te déteste. Ouais hey Ah putain mais vers où faut, faut sauter, vers la gauche ou vers la droite Euh. Ouais, d'accord. Ouais, mais c'est ça c'est pas plus ça qui est terminé, ça va sauter quoi en fait. Putain, j'arrive pas hein. J'ai essayé de faire deux fois d'affilée mais après... Euh... Ah j'arrive pas toi c'est déjà pas, c'est trop vrai. Ouais C'est la fête au village contre enfin, je vois rien, on peut pas tirer, c'est cool, mais... Aïe Je l'ai vu là-bas, j'en ai vu un là-bas. Ah, je suis mort M249. <rire> ah, ouais, ton kit alors. Allez, euh... euh... Ouais, ouais. En merci. 4. Merci, merci. Merci. Bah attends. R reste, tu veux rester avec mon kit Je vais je prendre des mines Non Je me suicide et je prends des mines Ça sera bien. non Mets-toi couvert, mets-toi couvert. Toi couvert. Ouais c'est bon. couvert Me ranime pas, je me suis suicidé. Elle reste en vie là-haut d'accord Sinon mon suicide n'aura ouais. servi à rien. <rire> <rire> oh, putain, faut juste que j'ai comme comment en plus en. Ouais ça peut être bien mais j'ai pas la LSAT Ah j'ai rien débloqué dis donc. Le type 88 il est bien ou pas Ah euh, bah il est pas mal ouais. Euh, munitions, C4, sprint. Euh... Ouais, bah, je suis là. Je vais peut-être décaler. C'est toi qui m'a. Okay. T'as vu, <rire> vu ce que t'as au pied là T'as vu ce que t'as posé à tes pieds <rire> Aaaaaah Précision moi 8000 Je me fais des points dans la gueule mon gars j'imagine même pas Mais reste ah, pas là mec, je peux pas 13 En bas, en bas à droite Oh j'ai fait un shot En <rire> mode euh, j'ai tiré un peu partout et puis le euh, mec s'est fait dans la tête <rire> En plus je tire à travers la tienne en plus c'est ça se fait. Au fond, au fond là-bas <rire> T'entends ma main de vibrer ou pas Ah non T'entends pas Non Moi ça fait super chier en fait. Même le casse-oeil il va l'entendre. Vraiment... Moi tu n'as pas débranché quand tu as dit. Parce qu'il est euh, branché derrière je crois le PC et ça me fait chier. J'ai eu le ruban on esquette et il y a on mots ça Son ami Il est parti, je crois Ah, je suis mort Ah, il m'a mis une, il Ah, bah j'avais 13, j'ai pas... Non, mais t'inquiète, c'est bon, dans tous les cas, dans ma mémoire, il y a un suicide, alors ça compte pas. Eh, je finis à 3-3. Putain, t'as fait combien toi 8 hein j'ai eu du mal avec la ek de loin c'est pas terrible. J'ai ouais. vu combien ce spot ah Ouais, je connaissais pas, ouais. Squad de choc, gros Sérieux Oh, ah Bocos ouais. Eh, hey, 3ème meilleur joueur j'ai fait, mec, je sais pas comment. T'imagines quand même, c'est... <rire> est ce que j'ai fait C'est la, la capture du début, mon gars, je suis sûr. Mais c'est pas possible, 3 meilleur joueur, mon gars, j'ai fait que de la merde. 3-3, c'est même. Ça. Euh... que t'es le deuxième meilleur joueur Eh hein Oui non mais c'est un qui s'est barré mais c'est juste le troisième ah. meilleur joueur.